...développement de Kiss Kiss Bank, Bank. bienvenue à vous, ainsi qu'à Damien Beurrier de WeShareBond et à Ralph Croquette, directeur commercial Europe d'October. Donc je vais demander à chacun, très rapidement, en une petite minute, euh, de se présenter. On commence par vous, Susanna Nounès Ça marche. Donc moi, c'est Susanna, je suis cofondatrice d'Ouidwood et chez Ouidwood, on a un modèle de financement hybride entre le, le prêt et le capital, surtout adapté à l'amortage. Donc c'est un financement en royalties, les, les entreprises qui sont financées vont s'engager à verser un pourcentage de leur chiffre d'affaires futur euh, à leurs investisseurs pendant une durée déterminée. On a aura l'occasion de développer tout ça. Olivier Sanche oui, bonjour. Donc, pour ma part, je travaille pour KissKissBankBank, Bank, euh, plateforme pionnière de financement participatif en France euh, existant depuis 2009. Et euh, le modèle que nous proposons, ce sont des collectes de dons en échange de contreparties ou euh, des, des, des collectes sous forme également de précommande de prévente pour des entreprises. Et euh, les porteurs de projets concernés peuvent être autant des particuliers que des entreprises, des associations. Damien Berrier. Bonjour, Damien Berrier, je suis l'un des associés de WeShareBonds. Bonds, We We Bonds c'est une plateforme digitale de crédit euh, qui s'oriente vers les PME françaises et vers les acteurs de l'immobilier pour des financements qui vont de 200 000 euros jusqu'à 1 000 d'euros. Ralph Croquette, pour... Euh, Bonjour, pour October. October. Alors, nous sommes une plateforme de prêts également. Nous proposons des prêts de la location financière à des TPE et des, des PME pour des montants allant de 30 000 à 5 millions d'euros sur des durées de 12 à 18 mois. Et ces montants sont financés et par des institutionnels et par des prêteurs particuliers, d'où la terminologie crowd ou prêt participatif. Alors, merci à, à tous là pour cette brève présentation. Je le disais en, en introduction, il n'y a pas un mais des crowdfunding. Alors, vous allez nous expliquer les principes de chacun. On va peut-être commencer par le crowdfunding classique avec KissKissBankBank oui, avec plaisir. Euh, bah, classique, entre guillemets, je le dis à l'instant. Euh, on peut effectivement, quand on est porteur de projets, euh, entreprise, euh, innovante, euh, collecter des dons en échange de ce qu'on appelle des contreparties. Alors, les contreparties, ce sont euh, des petits cadeaux euh, symboliques, euh, des invitations euh, qu'on imagine à l'intention des contributeurs. Euh, mais on peut aussi euh, jumeler ces collectes de dons euh, avec des précommandes, littéralement, euh, précommandes qui peuvent être délivrées en fonction des capacités de production et des délais de production à plus un mois, plus trois mois, plus six mois. Euh, on est sur des, des montants financiers euh, qui, euh, en moyenne, sont de l'ordre de 5 000 euros pour les dons, euh, 10 à 15 000 euros pour les, les, les projets en pré-vente. Euh, et on est surtout sur euh, des campagnes qui reposent sur la communication. Donc le but du jeu aussi, la plus-value de la plateforme, c'est d'accompagner chaque porteur de projet et de lui expliquer comment faire connaître au mieux euh, sa page, son projet, de la diffuser via les réseaux sociaux euh, pour recueillir le maximum de dons. Alors, il y a aussi le crowdfunding equity. Donc là, c'est plutôt euh, vous, Damien Baurier Alors, l'equity, euh, pas, pas spécifiquement, mais, mais en effet, ça existe. Euh, nous, on s'occupe plus spécifiquement de la partie dette privée, dette privée pour les PME, dette privée dans euh, le cadre des projets immobiliers. Là où ça a un lien avec l'equity, c'est pour les porteurs de projets, donc les professionnels de l'immobilier, on va pouvoir remplacer une partie des fonds propres une partie de l'equity qui est demandée par la banque et on va le faire en dette donc de manière non dilutive. On est sur des financements qui commencent aux alentours de 150 000 euros qui vont jusqu'à 3 millions d'euros et qui viennent financer d'un côté la croissance des entreprises et de l'autre côté également le développement des acteurs de l'immobilier comme les marchands de biens, les foncières ou les promoteurs immobiliers avec une source des fonds qui provient à la fois de l'épargne des Français mais aussi euh, des grands institutionnels qui investissent dans nos fonds de crédit. Et puis alors, il y a aussi le crowdlending. Tout à fait. Donc, euh, pour ça, je peux laisser Ralph Procette. Oui, voilà, c'est plutôt Ralph, euh, le domaine de Ralph Procette. Voilà. Alors, en, en, entre autres, effectivement, alors le crowdlending, c'est vraiment du prêt, euh, ou en tout cas un produit assimilé à de la dette comme l'allocation financière, ce qui veut dire que... Euh, euh, ça va être amortissable euh, immédiatement sur la période du prêt allant de 12 à, à, à 84 mois en ce qui nous concerne, mais de façon assez, assez classique d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve sur le marché. Et un peu comme ce qu'expliquait Damien, le mode de financement de ces, de ces prêts est double. D'un côté des institutionnels qui ont abondé euh, des fonds euh, qui sont gérés par October, et de l'autre côté, euh, des particuliers qui peuvent venir prêter dossier par dossier sur la plateforme lorsque nous leur présentons ce dossier. Le cumul euh, fait euh, une garantie de, de, de fonds euh, tel que demandé par, par, par le client, euh, quel que soit euh, l'appétit euh, des, des particuliers sur tel ou tel dossier. Alors, j'ai gardé le crowdfunding royalties pour la fin, puisque Susanna Nunes de We Do Good, vous êtes l'une des rares plateformes à vous être spécialisée dans justement ce crowdfunding en royalties. Euh, quel est le principe On a été la première plateforme d'ailleurs. Euh, le principe, c'est que quelqu'un qui vient investir euh, dans un projet, en échange, va avoir droit à un pourcentage du chiffre d'affaires généré par le projet qui va être cédé tous les trois mois pendant cinq ans. C'est une manière d'intéresser tous les contributeurs, tous les investisseurs à la croissance du chiffre d'affaires du projet qui est financé. Et euh, on est sous des moyennes de levée de fonds autour de 60 000 euros, Donc des levées de fonds un peu plus importantes que dans le don avec contrepartie, mais moins importantes que l'equity ou le prêt. Je veux savoir que c'est quoi les principales différences entre une levée de fonds en equity et en royalties en equity, on va céder des parts de capital euh, en échange aux investisseurs. En royalties, il n'y a pas de cession de parts de capital, il y a juste une cession d'un un pourcentage de chiffre d'affaires. C'est une contrepartie uniquement financière. Et du coup, c'est adapté à des entreprises en B2B. Je voyais quelqu'un poser la question sur le chat. C'est tout à fait adapté à des entreprises en B2B aussi. Et quel conseil vous pourriez donner à un investisseur qui n'a jamais investi en royalties pour bien débuter son portefeuille Est-ce qu'il y a des, des recommandations spécifiques euh, une des clés de l'investissement, c'est diversifier pour diminuer son risque. Donc, autant aussi explorer l'investissement en royalties, surtout qu'il est très accessible. Aujourd'hui, on peut investir dans une entreprise à partir de 10 euros. Donc, c'est un moyen d'y aller petit à petit, à petit pas, et, et de, de, de tester euh, de, une diversification assez intéressante. Alors, ce qui serait intéressant de voir avec vous tous, c'est euh, quel crowdfunding choisir quand on a un besoin de financement pour quel projet. Euh, par exemple, euh, si je m'adresse à, à vous, Olivier Sanche, Donc, euh, on a plutôt parlé tout à l'heure de « crowdfunding entre guillemets euh, classique voilà, », à, à quels besoin euh, de financement répondez-vous On répond euh, à des besoins de financement euh, dirigés vers des, des projets qui sont concrets, qui sont matures, euh, que le porteur de projet peut expliquer euh, au public. Deuxième point, euh, le public aime bien, quand on parle d'entreprise, financer euh, des investissements matériels ou des investissements concrets relatifs à la production et à l'activité. Euh, troisième point, on est aussi... Euh, sur un outil euh, qui permet également de communiquer. Donc, la, la motivation des porteurs de projets euh, entreprises qui nous utilisent est autant de recueillir des fonds que de créer littéralement euh, une communication, un buzz autour de l'entreprise. Euh, on peut ensuite être utilisé tant en amorçage qu'en développement. Il n'y a, a pas de différence au niveau du stade du projet. Et pour euh, voilà, les, les projets que, qui sont financés avec euh, ce type de crowdfunding sur de, de quel montant en moyenne Alors, En moyenne, euh, sur des collectes de dons euh, aux alentours de 5 000 euros, sur des collectes euh, où on introduit de la pré-vente entre 10 et 15 000 euros. Euh, mais il n'y a pas de, de limite maximale. La limite maximale dépend des, des réseaux et des capacités de communication du porteur de projet, On accompagne d'ailleurs en ce sens. Le record à ce jour sur KissKissBankBank Bank étant d'un million 800 000 euros. Et vous ciblez plutôt quel type d'entreprise les, les jeunes entreprises alors, tout type d'entreprise. Ça peut être effectivement des jeunes entreprises en création. On peut même mettre avant la création et avant l'immatriculation. Et on peut être également sur du développement. Damien borrier vous qui êtes à chez WeShare Bond, donc voilà, pareil, même question. Donc, pour quel type de projet intervenez-vous Pourquoi est-ce qu'on va plutôt choisir ce mode de crowdfunding plutôt qu'un autre alors, nous, on va intervenir à un stade de développement de la société qui est généralement un petit peu plus d'affaires et qui sont déjà profitables. Euh, ce sont généralement des PME qui ont accès à la dette bancaire et qui vont venir chercher un complément, euh, un complément qui va permettre d'accélérer euh, le développement, qui va permettre notamment de financer des objets immatériels. Donc, on s'adresse à ces sujets-là, à ces sociétés-là, euh, pour accélérer leur croissance. Sur l'immobilier, on va s'adresser à trois types d'acteurs. On va s'adresser aux foncières familiales qui souhaitent développer euh, le portefeuille de la foncière de manière un petit peu plus rapide qu'à l'accoutumée. On va s'adresser aux promoteurs immobiliers qui souhaitent aller sur des projets un petit peu plus gros ou, ou aller un petit peu plus vite et qui ne souhaitent pas s'associer en equity et donc partager la marge. Et idem pour les marchands de biens. On va s'adresser euh, à des marchands qui sont sur des projets un petit peu gros pour eux et qui ne souhaitent pas aller chercher un, un associé, à savoir, à savoir garder une partie prépondérante, prépondérante de la. pour bon. Voilà. Et les, et les montants moyens qui sont investis via ce, euh, ce crowdfunding, ce type de crowdfunding, on a, on a une idée. C'est. On est aux alentours, en moyenne, aux alentours de 600 000 euros. 600 000 euros en moyenne. Ralph Croquette, donc pareil, même question. Hein, sur... <rire> voilà. euh, alors, on, on va être vraiment une alternative aux banques, on ne se veut pas concurrent des banques, donc euh, on va intervenir sur des projets qui ont soit une caractéristique de vitesse, euh, c'est-à-dire où il euh, y a une opportunité qui a besoin d'être saisie et que le circuit bancaire va mettre euh, probablement plusieurs semaines. À, à accéder à cette, à cette demande. Nous, en quelques jours, on va pouvoir non seulement prendre la décision, mais également débloquer les fonds. Euh, deuxièmement, Damien y faisait référence, on est également très présent sur euh, des besoins euh, immatériels euh, que, que les banquiers ont parfois un peu moins, moins d'appétit à faire, mais également des accompagnements sur des investissements qui sont faits à l'étranger, où la banque locale, euh, ne connaît pas bien l'entreprise donc ne souhaite pas intervenir et où en France la banque dit c'est à l'étranger je ne veux pas y aller non plus donc il y a il y a il y a il y, y a une variété assez large de, de projets sur lesquels on peut on peut intervenir on commence sur des sociétés un peu plus petites euh, on commence à 250 000 euros de chiffre d'affaires et euh, par contre effectivement un peu plus matures c'est-à-dire euh, qui ont deux ou trois ans d'existence qui ont déjà établi un, un une rentabilité et qui nous permettent vraiment de, de projeter dire euh, la capacité de remboursement de l'entreprise. Et enfin, d'un point de vue structurel, on fait des prêts qui sont sans garantie, sans caution, sans assurance. Euh, donc, ça libère aussi euh, les dirigeants d'entreprise de certaines des contraintes qui leur sont imposées par par les banques. Quels sont les avantages et les inconvénients donc de ce type de crowdfunding alors, si, si on prend euh, les avantages, je vous parlerai pas forcément des inconvénients, mais en tout cas des, des avantages, euh, c'est entre autres la vitesse, comme, comme je vous l'ai dit, il y a, y, a y a une vraie différence de, de vitesse d'exécution. On parlait des réseaux sociaux, euh, lorsqu'une entreprise vient emprunter chez nous, nous allons euh, diffuser euh, ce besoin de financement sur, euh, sur pas mal de, de, de réseaux, et ça lui fait de la publicité qui euh, euh, qu'elle valorise vraiment très, très souvent. Euh, et, et enfin, elle va pouvoir accéder à des fonds pour des besoins qui euh, sont parfois restreints euh, dans la façon dont les banquiers traditionnels ont, ont de regarder euh, les, euh, les, les emprunts. Peut-être, euh, non pas inconvénient mais en tout cas caractéristiques, c'est que euh, du fait de l'absence de caution ou de garantie, et euh, eh bien, forcément, nos taux sont plus élevés que, que, que les taux bancaires et que, par conséquent, c'est un arbitrage que les entreprises ont besoin de faire. Quand vous dites plus élevé, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on va de 2,5% à 9,9% euh, et qu'en l'occurrence, le taux moyen se situe aux alentours de 5,5%. ,5. Euh, bon, alors dans le contexte actuel, qui est vraiment très particulier, c'est difficile de faire une comparaison, mais euh, ces, ces, mêmes, ces mêmes sociétés peuvent parfois se financer à deux et demi ou 3%, mais encore une fois, avec des contraintes supplémentaires, que ce soit par exemple en termes de temps ou de, de garantie qu'il faut fournir. Olivier Sange de Kiss Kiss Bank. donc avantage, inconvénient, pareil, du, du crowdfunding classique Oui, euh, alors avantage, c'est relativement rapide, une collecte moyenne s'étale sur à peu près 35 jours. Euh, ça permet également aussi euh, et surtout de, de fidéliser euh, des clients qu'on n'a pas encore ou de se faire connaître quand on est une jeune entreprise. C'est accessible à tous les niveaux, y compris euh, et surtout même les petites entreprises, micro-entreprises, petites PME. Euh, c'est intéressant également parce que c'est un mode de financement euh, qui réussit euh, très bien aux projet euh, innovants. Euh, quand on parle de projets innovants, c'est parfois un petit peu plus compliqué de, de trouver ou de convaincre un banquier pour trouver des financements et euh, on intervient dans ce cas euh, en amont et on peut d'ailleurs être un élément de preuve, une sorte d'étude de marché qui va valider qu'une idée innovante plaît et trouve euh, un public inconvénient, entre guillemets, je dirais que sur ce type de, de, de financement participatif, euh, il faut bien avoir en tête que euh, il y a du temps à consacrer, il faut avoir une disponibilité puisqu'on est littéralement sur un outil qu'on doit animer de façon interactive et communiquer encore une fois pour faire connaître sa page. Donc, pour ce faire, le, la plateforme met à disposition de chaque porteur de projet un conseiller qui va suivre le projet de A à Z, mais il faut effectivement passer un petit peu de temps chaque jour pour animer la campagne. Avantage, inconvénient. Euh, qui n'est pas pris la parole, Damien Beurier. Bon, Ce serait très proche de, de ce qu'a dit Ralph. Donc, euh, Dans les avantages, il y a la rapidité, la simplicité. Euh, dans les avantages, il y a aussi euh, souvent l'absence de garantie, donc la liberté pour euh, le dirigeant de l'entreprise. Euh, la flexibilité en termes de structure, on s'est allé sur des schémas euh, un petit peu plus complexes. Euh, et après, dans les inconvénients, euh, assez en ligne, euh, une, un taux euh, qui est généralement plus élevé que le taux bancaire, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend un risque supérieur à celui de la banque, donc euh, les investisseurs de l'autre côté entendent euh, financer, euh, rémunérer ce risque de manière, de manière correcte. Euh, et euh, un autre inconvénient, euh, que le taux est un petit peu élevé, euh, on, pose, on pose beaucoup de questions. Donc <rire> c'est <c> <rire> vrai que quand on nous somme un projet, euh, on a envie de bien le comprendre euh, pour pouvoir bien le présenter aux investisseurs et qu'en ça, euh, on demande pas mal de documents, on peut se mais on essaie de faire ça rapidement et généralement on arrive à faire rapidement et plus vite que les banques. Suzanne Alounès. Euh, alors, avantage, c'est qu'on va pouvoir mobiliser sa love money, donc son réseau proche, famille, amis, sans c'est des départs de capital. Et donc pour une entreprise qui démarre, c'est plutôt pas mal. C'est aussi le, le fait que ça rentre dans les fonds propres et du coup, qu'on va aller voir BPI, la banque, ça change, ça change tout. Et le dernier aspect, c'est la flexibilité parce qu'on s'engage sur un pourcentage de chiffre d'affaires. S'il y a un retard de commercialisation, s'il y a une saisonnalité, s'il y a un nouveau confinement, bah le, les royalties qu'on va payer vont s'adapter au rythme d'activité de l'entreprise. Ça, c'est les avantages principaux. Au niveau des inconvénients, ça se rapproche un petit peu de C'est Il faut avoir du temps, il faut être prêt à communiquer, à mobiliser son réseau, sinon ça marche pas. Ça ne marche pas tout seul. Alors, y a-t-il un, un accompagnement pour les entreprises qui ont recours au crowdfunding, en plus du financement je, passe par, je pense par exemple à un accompagnement en matière de communication. Bien sûr, c'est une partie de notre métier. D'ailleurs, tout le gros de notre temps, on passe à accompagner les entrepreneurs parce que justement, on a tout intérêt à que ça marche. Le modèle économique des plateformes, il est basé sur la réussite. Et là, la réussite et une bonne animation de campagne. Donc pour ça, il faut un accompagnement assez personnalisé de, tout, de tous les projets en cours. Fait. Olivier Sange, comment vous accompagnez les entreprises L'accompagnement, euh, concrètement, il se traduit en effet par euh, un, un coach qui est dédié à chaque projet et qui va accompagner de A à Z, c'est-à-dire euh, dès le, le, le premier contact avec la plateforme pour aider à écrire sa page, à la structurer qui est un outil d'éditeur qui est d'ailleurs assez simple et assez intuitif. Il y a une aide à l'écriture et il y a également une aide pour préparer sa campagne de communication avec différents axes, différents outils possibles. Et cette aide-là, se déroule avant la mise en ligne de la campagne. Et pendant la campagne, le coach dédié reste en lien quotidiennement avec le porteur de projet. Ralph Croquette Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà montage en lui-même. Donc, calibrer euh, le montant euh, qui peut être emprunté, euh, parfois les idées sont un petit peu folles et qu'il faut, qu faut aider à, à, à ramener à, à une juste proportion, aussi la structuration, la durée, donc il y, y a un vrai travail d'accompagnement déjà dans la structuration du dossier, puis ensuite, une fois que le dossier est, est, est accepté, eh bien c'est euh, surtout la partie euh, réseaux sociaux, euh, communication autour, euh, du, du projet et avec même certains clients qui euh, demandent et qui acceptent de faire des vidéos que nous euh, diffusons ensuite comme exemple, euh, non seulement de projets que nous faisons, mais également de, de l'activité euh, qui est menée par, par certains de nos emprunteurs. Donc euh, ça, ça, ça fait partie du, du package qu'on met à disposition. Euh, Damien Beurier, bah, même chose oui, tout à fait. Il y a des campagnes euh, de, de communication euh, qui euh, accompagnent justement le, le financement des, des entreprises, ces opérations de, de, le, des, le, funding. Le, plus de le plus de communication possible, et puis cet accompagnement dans la structuration. Euh, parfois, la société n'a pas préparé un certain nombre de documents, un certain nombre de plans. De, d'éléments de, de, de, de pré prévisionnel de trésorerie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on accompagne le dirigeant jusqu'à ce que tout soit carré. Donc ça lui permet de sortir de ça avec non seulement plus de communication, mais une meilleure vision de lui-même. Une question pour vous tous, là, et répondra à voilà, ce, ce qu'il souhaite mais est-ce que le, le crowdfunding, quel qu'il soit, peut remplacer le banquier Est-ce qu'une entreprise qui se crée ou se développe pourrait se, se financer uniquement par, par ce système euh, Peut-être déjà ces systèmes, puisque comme on l'a dit, le crowdfunding c'est une famille, euh, on va dire très large, de avec des sous-produits, des sous-catégories qui répondent à différents besoins, euh, que ce soit au niveau des différents stades de, enfin au niveau, niveau du bilan, ou que ce soit euh, en termes de simplement de, de typologie d'utilisation. Euh, mais il y a une solution. Euh, on va dire alternative aux banques, à quasiment l'ensemble des, des besoins de financement des, des entreprises aujourd'hui. Donc l'écosystème aujourd'hui existe, que ce soit pour du prêt, que ce soit pour de l'écotie, que ce soit pour du financement de factures, euh, et j'en passe, euh, je, je crois pouvoir dire que l'écosystème du crowdfunding au sens large existe maintenant pour, pour, pour tout capter. Maintenant, est-ce qu'il y a un acteur qui fait tout Je pense là aussi pouvoir dire que non. Vous êtes d'accord je, je suis plutôt d'accord, mais euh, très souvent, sous la plupart des cas, on est plutôt en complémentarité. Euh, la banque, euh, d'ailleurs, on a beaucoup de, de banques qui nous envoient des dossiers, c'est parce que ça les rassure de voir que les projets, ils ont d'abord réussi leur campagne et du coup le financement en banque est beaucoup plus simple. Je confirme, on est très souvent euh, complémentaires. On peut être une alternative euh, dans un cas particulier nous concernant chez KissKissBankBank, Bank, ça, ça concerne les, les petits projets qui n'ont pas assez d'apport personnel, par exemple, pour aller voir un banquier et euh, déclencher un prêt. Dans ce cas-là, on se situe euh, en amont et euh, on permet du coup littéralement d'avoir un apport personnel suffisant et enfin d'accéder au banquier. Enfin, je préciserai que pour notre cas, on n'a on vraiment pas pour vocation à, à à remplacer les banques, puisqu'on a même été racheté par une banque en 2018 et nous sommes une filiale aujourd'hui de la Banque Postale. Quel impact a eu la crise du Covid et la crise financière et économique qui perdure sur le, le crowdfunding Est-ce que vous avez vu une demande de la hausse des financements Est-ce que la collecte se maintient ou pas Comment ça se passe En termes de collecte, moi j'ai l'impression que les investisseurs sont toujours présents. C'est plus sur la partie euh, deal flow, donc sur la partie euh, entreprise qui cherche des financements, qu'il y a une différence. Et ce n'est pas tant l'impact du Covid, c'est plus euh, l'impact des mesures de réponse euh, de l'État français. Donc par exemple avec le prêt garanti par l'État, qui est une bonne mesure, qui est une mesure qui a fonctionné, qui est efficace. Mais c'est vrai qu'on a vu une partie des entreprises qui venaient nous voir s'orienter de manière prioritaire. Vers du prêt garanti. D'un après je peux laisser Ralph le compléter parce que, parce que eux, propos, enfin October propose du, du PGE. Alors effectivement, du PGE, euh, ça clairement, a été un, un déport de, de, de, de pas mal de choses. Et puis, il faut, faut le dire, dans un moment d'incertitude, les entreprises ont suspendu, reporté leurs décisions d'investissement, de, de, de, de croissance, dans, dans un contexte où la visibilité est quand même plus faible. Mais je, je rejoins Damien également du côté investisseur, on n'a aucun problème, que ce soit au niveau de nos institutionnels ou au niveau des particuliers, pour pour obtenir les, les financements lorsqu'on les on les propose sur notre plateforme. Et est-ce que la crise influe dans le process de, de sélection des, des projets Est-ce que vous voilà Est-ce que vous avez un petit peu euh, changé vos vos grilles de sélection, vos critères Alors je peux parler rapidement de la partie grille de sélection. La réponse simple est non. Par contre. Euh, des questions qu'on se posait auparavant et auxquelles on pouvait répondre avec euh, certitude que tout va bien, aujourd'hui, il y a plus d'incertitudes. Donc, euh, on va citer l'hôtellerie, par exemple. Euh, le sort de l'hôtellerie, euh, aujourd'hui, est extrêmement régionalisé. On peut plus parler de l'hôtellerie en, en général. Euh, l'hôtellerie à Paris est sinistrée, l'hôtellerie en province, finalement, se porte euh, encore pas trop mal. Donc, on va dire que la grille de lecture... Elle est plutôt dans euh, quel a été l'impact au premier jour et euh, dans on dire, la période de confinement euh, de, de, du, du Covid et quelle est euh, dire, la, la vitesse de sortie. Euh, et ce sont des choses qu'on qu regarde maintenant forcément de plus près. Mais en tant que tel la grille n'a pas changé, la tarification n'a pas changé. Euh, notre objectif est de continuer à accompagner des entreprises sur lesquelles on, on arrive à se, se rendre confortable que la visibilité est, est, est correcte. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point sur cette question avant qu'on passe aux questions du public Nous concernons chez KissKissBankBank, Bank, ce que la, la crise a changé, c'est que peut-être elle a de nouveau mis en avant des notions de solidarité qui, concernant le crowdfunding par collecte de dons, évidemment, euh, sont, sont très importantes. On a mis en place d'ailleurs pendant le, le confinement une opération où on a offert nos services littéralement à, à, tous, des, à tous les projets solidaires, à des entreprises en difficulté. Et on l'a collecté en au moins 1,5 million euros pour plein de petits projets additionnés. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement, cette solidarité est amplifiée euh, avec des dons moyens qui sont euh, élevés, plus élevés qu'avant le confinement. Je vais maintenant passer le relais à Nicolas donc pour les questions des, des dirigeants. Quelques questions Nicolas T'entends pas, Nicolas euh, toujours, pas, toujours pas. Ah, ça y est. Tout le monde m'entend Voilà, oui. Oui. Voilà. très bien. Euh, donc, une première question concernant un projet innovant, le financement d'un projet innovant dans l'e-santé nécessitant de, de la RD. Donc, on vous. On vous demande pour combien de temps pour collecter à peu près 150 cas pour financer un MVP. Je peux répondre pour We Do Good. Chez nous, c'est entre un mois et trois mois. Donc, on écoute Quelqu'un veut, veut rajouter quelque chose bon, On est probablement pour octobre, en tout cas hors cadre de, de la typologie de, de projet sur lequel on, on, on est pertinent. Même chose pour Richard Mons. Pareil pour nous, on est plutôt B2C et passe pour ce type de montant. Merci. Euh, J'ai également une question sur euh, également le, le financement d'un projet innovant. Euh, donc c'est Monsieur Mignon qui euh, nous pose la question. Donc la CCI 75 me conseille de créer mon MVP et de le tester euh, sur le terrain avant de faire un appel en, en, au financement. Euh, est-ce parfaitement nécessaire de procéder ainsi pour le développement d'une application web très innovante dans l'univers du divertissement qui, qui veut répondre à cette je, question Je peux prendre. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais c'est quand même intéressant parce qu'en en fait, pour séduire des investisseurs, plus on a fait de preuves, plus on a d'arguments. Si on n'a rien testé, si on n'est pas, si pas allé au contact de nos potentiels utilisateurs, on va avoir des arguments beaucoup moins solides en fait. Pareillement pour KissKissBankBank. Bank Bank et d'ailleurs les CCI comme les CMA envoient régulièrement vers nous des projets qui sont dans, dans cette configuration. Merci. Euh, question pour Damien. Euh, Est-ce que votre organisme finance aussi des plateformes B2B et B2C dédiées à la colocation ou euh, uniquement des promoteurs immobiliers Alors, le, la plateforme serait plutôt considérée comme un projet corporate, mais il s'analyse il faudrait qu'on puisse poser plus de questions et regarder en détail. Mais sur le principe, c'est possible. Et donc, je conseille à Elodie de prendre contact avec moi. À Paris. Euh, J'ai également une question pour euh, Monsieur Sanche. Euh, quelle est la durée de campagne euh, d'un financement chez vous En moyenne, 35 jours. Merci, je crois qu'on a fait le, le tour des questions. Euh, oui, je pense que c'est bon pour nous. Donc Voilà pour les questions des, des dirigeants. Est-ce que Susanna, Olivier, Damien, Ralph, oui. vous voulez peut-être... Développer un, un point qu'on n'aurait pas abordé ou. Euh, J'aimerais bien compléter euh, avec quelque chose qui n'a pas, pas été abordé justement, euh, c'est la complémentarité aussi entre nos différentes plateformes. Nous, on a déjà des, des projets qui ont été accompagnés en amont par Kiss Kiss Bank, Bank sur euh, le test de marché, la première production, qui sont ensuite venus chez nous, qui sont ensuite allés faire du capital haut de capital ou de, de prêt. Tout ça, aujourd'hui, c'est possible dans le monde du financement participatif. On n'est pas obligé de choisir une plateforme. On peut envisager l'ensemble des plateformes, l'ensemble des modes de financement, dans notre plan de financement, selon le stade de maturité du projet. Mais est-ce que ça vous arrive justement de, de travailler ensemble, si vous recevez un entrepreneur, de dire, bah écoutez, euh, moi, c'est pas forcément, là, votre projet ne correspond pas forcément à mon mode de crowdfunding, vous devriez aller voir… Euh, voilà, euh, plutôt, je sais pas moi, Olivier Sange de KissKissBank mm -hmm. Bank ou Ralph Croquette euh, d'Octobers ou Damien Beurrier de, de WeShareBank. Est-ce qu'il vous arrive de, de vous concerter ensemble, d'examiner de, de, ensemble des projets On n'examine pas Donc, ensemble, on se concerte pas forcément, mais on, on se renvoie des dossiers. On en parle on parle souvent d'autres plateformes parce que ben, on, nous, on est là pour accompagner les entrepreneurs. Si on n'est pas la bonne solution, autant les renvoyer vers, vers la bonne porte. De, je répondrai pour le crowdlending. Euh, ça nous est déjà arrivé chez WeShareBones de co-financer euh, des projets. Euh, ça nous est même arrivé avec plusieurs plateformes de regarder des projets ensemble pour savoir si on était capable de prendre chacun une partie euh, du montant qui était demandé par euh, la société. Oui, et, et, et je crois que l'expérience client pour nous, elle est vraiment au centre de, de, de nos préoccupations. Ça fait partie des choses qui doivent nous différencier. Euh, et donc, voilà, que, comme le dit Susanna, et, et, et, et Damien, c'est extrêmement important dans, dans notre parcours de pouvoir accompagner le client, même si nous-mêmes, on n'est pas en mesure de, de, de, de lui proposer le, le financement qu'il cherche. Et, et un entrepreneur ouais. qui est justement à la recherche de, de financement, euh, comment sait-il vers quel euh, type de crowdfunding s'orienter Sur chacune de nos oui, plateformes, pas forcément euh, évident, hein on a des critères d'éligibilité qui sont généralement sur la première page de chacun de nos sites Internet. Donc, euh, ce serait intéressant euh, pour un entrepreneur d'aller regarder, en fait, sur les différents sites, ce qui est proposé et les critères pour que les sociétés puissent euh, se financer euh, via ces plateformes. Il y a aussi l'association Financement Participatif France et BPI qui ont, ont créé le portail de crowdfunding, qui est tendu de justement pour accompagner les, les porteurs de projets qui se posent avec question de financement le plus adapté. Écoutez, Merci à tous les quatre voilà, pour euh, ces explications euh, très claires qui, on l'espère, aideront euh, les entrepreneurs. Euh, merci, euh, Nicolas, d'avoir joué le, le rôle de, de modérateur. Alors, dans quelques instants, euh, surtout, vous qui nous regardez, vous restez bien avec nous puisqu'on va passer des startups franciliennes à la loupe. On se retrouve à 18h. Merci beaucoup. Merci. Bonne merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir.